Salut à tous c'est Rafoufou de la chaîne les histoires folles de Rafoufou Coucou Aujourd'hui on a dépassé le chiffre fou de la barre des 1 abonné Et ça c'est grâce à vous Pour fêter ça on est à Séville Alors pour fêter ça je vais essayer de vous rencontrer On va aller croiser du monde Allez je vous emmène Bon écoutez, je crois que j'ai trouvé quelqu'un. On va aller lui parler. <rire> Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes français Oui, euh. Oh mais. Le Rafoufou de la chaîne euh, Rafoufou fait des vidéos. Mais oui c'est moi C'est incroyable ça, je suis, je suis le plus grand fan. Vous êtes abonné à la chaîne de Rafoufou Bah bien sûr. C'est incroyable. Oh, oh j'aime.